Présentation, dernier rappel des dé, déclarations des députés et députés d'Elgin Middlesex-London. Merci. Je suis heureux de parler du mois de sensibilisation au cancer colorectal. C'est la deuxième cause de décès chez les hommes et les femmes au Canada. Ce, ce cancer peut être prévenu, mais des milliers de Canadiens quand même nous quittent à cause de cette maladie. La majorité... Ne sont pas. Ne, la majorité des cas ne sont pas trop sérieux, mais finalement, la maladie progresse. Il y a plusieurs éléments qui influent, influencent la progression de la maladie. La, la, 90 des cas surviennent dans chez les gens ayant plus que 50 ans. Il y a plusieurs symptômes du sang dans les selles, par exemple. La meilleure façon de, la préve de, de prévenir ce cancer, c'est en faisant un dépistage. Il, il existe des, des services de dépistage pour les Canadiens. 800 000 antériens n'ont pas accès à une médecine de famille. Et ceux qui ont entre 50 et 60, 64, euh, 74 peuvent accéder aux tests nécessaires. Au Canada, il y a un taux de survie de 67 mais en 2015, 9 200 nouveaux cas ont été repérés. Ce cancer nous préoccupe et le mois de mars est le mois national de la sensibilisation à ce cancer. Député Merci, Monsieur le Président. La saison de hockey termine chez, pour les enfants. Donc, il y a beaucoup de tournois. L'association Howlin avait une tournoi sur l'île Manitoulin. Des équipes comme East Vipers, Hornetine Bears, Kirk Lake Gold Blue Devils, Massey Predators, Temiskaming Shore, Rooster Bar and Grill. Ces enfants ont, ont beaucoup joué et c'était tout à fait excellent. Par exemple, les Predators de Massey, c'était toute une excellente équipe qui avait beaucoup de ténacité. Les Flyers de Little Current, c'était tout un match excellent. Finalement, Cette équipe a failli perdre, mais c'était les Hornpain Bears d'Algoma et qui étaient des finalistes. Plusieurs enfants ont participé au tournoi. Owen Latowski, Sawyer Stewart, Nathan Ceridi, Nicholas Ceridi, Curtis Ceridi, Tommy Purdam. Vous êtes d'excellents joueurs. Ce n'était pas un sport violent et c'était un excellent tournoi, et peu importe les gagnants, les enfants faisaient preuve d'un cœur d'or. Je ne savais pas que la LNH était à la recherche de notre euh, membre du personnel. Député de Beaches East York, je suis heureux de pouvoir parler du gagnant de, de, du prix d'Agnes McPhail. Elle a été qualifiée comme la la femme la plus importante dans la vie politique du Canada. Elle était pre la première députée et elle provenait de Owen Sound. Pour lui rendre hommage, j'ai demandé à Post Canada de mettre son image sur un timbre. Donc ce prix est décerné à quelqu'un qui euh, incorpore les valeurs d'Agnes Macphail. Patrick, le gagnant, a beaucoup contribué à l'esprit de sa collectivité. La collectivité est très heureuse de ce qu'il a fait, et il a appuyé plusieurs initiatives, par exemple le programme de déjeuner de Thorncliffe, Flemington's New Circles, et plusieurs autres projets. Donc, il participe aux activités communautaires qui appuient la croissance et le développement, mais il était le premier courtier immobilier de devenir Ambassadeur d'un événement qui visait à sensibiliser les gens au cancer de la prostate. Donc, je reconnais ce citoyen exemplaire et ce membre de la collectivité de Beaches East York. J'aimerais vous inviter à la cérémonie de remise du prix, là où le gagnant recevra son prix. Député d'Oxford, merci. Au nom des gens d'Oxford et au nom du groupe parlementaire conservateur, je suis heureux de reconnaître la contribution de George Leslie Mackay sur ce qui aurait été son 177e anniversaire. Il était élevé à Zorro, mais l'île de Formoso, Formosa était chez lui. C'était là où il s'est marié et là où il a élevé sa famille. Il a beaucoup contribué au réseau de la santé, il a missionnaire en 1960, 1861 et il a étudié la langue, la langue chinoise, il a travaillé en tant que dentiste et finalement il est revenu à Oxford et il a fait un collecte de fonds pour le Taïwan. Là où il, y a, il a construit plusieurs, euh, plusieurs projets d'infrastructures. Il y a maintenant un musée dévué à sa mémoire. En 2001, le Taïwan avait marqué l'anniversaire de son mort avec un timbre. Il y a maintenant un hôpital mémorial à Taipei. En tant que député d'Oxford, je suis très fier de, de quelque chose. Qui a, il, a, il a créé un rapport entre Oxford et Taïwan. Et nous continuons d'augmenter et de modifier notre amitié avec ce pays. Député de windsor West. Ça me fait toujours plaisir de parler des événements de ma circonscription. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous dire que Maya McHale, qui a 10 ans, une excellente euh, fille de Windsor s'est vue décerner un prix euh, provincial qui reconnaît le leadership euh, chez les filles. S Donc, les filles qui ont moins de 18 ans ou moins, sont admissibles à ce prix. Les euh, Nominations doivent être faites par une députée. Donc, j'étais très heureuse de faire une nomination pour cette fille et notre collectivité l'appuyait beaucoup. Maya a pu, a pu recueillir des milliers de dollars et cet argent est au bénéfice de plusieurs organismes à but non lucratif. Elle a été choisie en tant que récip récipiendaire de ce prix et je suis si heureuse d'avoir quelqu'un comme Maya Awinder. Député de York-Sud-Weston, merci. Je suis fier de prendre la parole pour reconnaître le 75e anniversaire du Club Léon de Weston qui a été établi en 1941. Ce groupe de bénévoles a beaucoup fait, a construit une patinoire et une piscine, mais continuer d'effectuer l'exploitation du patinoire. Ce patinoire est un organisme non lucratif qui dessert la, la collectivité en faisant plusieurs activités, par exemple un partenariat avec les Toronto Blue Jays les membres du club travaillent de façon indéfatigable pour leur collectivité. Et ce club philanthropique a choisi d'appuyer plusieurs organismes par l'entremise de leur programme, y compris des services d'urgence, euh, une banque alimentaire, Frontlines, un organisme qui aide les jeunes, le, un organisme du, du euh, Conseil scolaire de Toronto, Youth Without Shelter, des programmes pour personnes âgées et plusieurs autres groupes qui, qui ont reçu des dons de ce club philanthropique. Les dons totalisent plus que 60 dollars. Félicitations à ce club philanthropique. Merci de ce que vous avez fait pour la collectivité de Weston. Votre dévouement est tout à fait apprécié. Député de Perth-Wellington. Merci, je suis heureux de parler de la journée mondiale de la trisomie. Aujourd'hui, c'est l'11e anniversaire de la journée à la sens de sensibilisation à la trisomie. Notre objectif, c'est de parler à l de l'inclusivité. Trisomie internationale veut démontrer la capacité des gens trisomiques de participer, dans notre de participer à notre société. Donc, nous vous demandons de, de porter plusieurs chaussettes euh, pour euh, démontrer qu'il y a trois variations du, du, du chromosome. On veut donc amorcer une discussion entourant la journée mondiale trisomique. J'aimerais reconnaître, reconnaître quelqu'un qui a beaucoup fait dans la région de King Garden. Amy a demandé aux entreprises de d'utiliser beaucoup de chaussettes, chaussettes. Et donc, il y aura plusieurs discussions qui se produiront aujourd'hui à cause du travail d'Amy. Nous comprenons tous l'importance de l'inclusivité. Donc, pensons aux autres progrès à réaliser. On veut que tout le monde soit en mesure d'avoir de prospérité dans nos collectivités. Député du Tobacco Centre. Au printemps de l'année dernière, j'étais en Ukraine et nous avons rencontré des soldats ukrainiens qui, ont été, qui avaient été blessés lors de l'envahissement russe. Ils disaient qu'ils défendaient la démocratie. En Ukraine, il y a une guerre. Le Crimée a été saisi par la Russie et donc cette guerre nous touche. Des milliers de, de gens sont morts et plus qu'un million de civils ont été déplacés. Des fois, ces Ukrainiens ont des armes dépassées, mais quand même, ils continuent de se battre. Nadia Savchenko, par exemple, elle est une pilote qui a été, qui a été capturée. Elle fait l'objet d'accusations douteuses en Russie. Elle a été en isolement cellulaire et elle a fait récemment un grève de femme des Canadiens s'opposent à ce traitement et donc je loue M. Stéphane Dion qui a demandé à la Russie d'arrêter ce traitement. Je, je demande au gouvernement de demander sa libération et j'aimerais aussi qu'on appuie les Ukrainiens. Les droits de cette femme ont été violés et c'est toute une crise en Ukraine. La guerre menace la liberté et la démocratie, qui sont pour nous des valeurs très importantes. Député de Kitchener Centre, merci. J'aimerais vous transmettre des, euh, parler des, des renseignements très importants. Sandvine a été créé il y a 20 ans. Notre économie locale était en transition et nous perdions Plusieurs emplois. Mais maintenant, la situation est tout à fait différente. Grâce aux investissements dans la technologie innovatrice, nous voyons plus, plus d'emplois payants. Et donc, il y a plus que 2000 nouvelles sociétés qui ont été créées dans la région de Waterloo, qui génèrent plus que 20 milliards de dollars par an. Par exemple, à Sandvine, il y a eu un tel investissement. La première ministre a été à Kitchener-Waterloo la semaine dernière et en a annoncé un investissement de 15 millions de dollars pour appuyer la recherche et l'innovation. Cet octroi va les permettre de créer d'autres emplois payants. Speaker, Sandvine est dans un monde très concurrentiel. Et on le voit au Silicon Valley, en Israël, en Allemagne, des gouvernements qui investissent dans la technologie. En faisant des tels investissements, c'est pour ça que nous avons pu avoir de la prospérité à kitchener -Wallau. Ce sont les sociétés vides et j'en suis très fier. Je remercie tous les députés.